Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler le son S comme dans citron. Nous avions déjà vu une graphie de ce son S avec la lettre S. Aujourd'hui, nous découvrons trois autres graphies. La lettre C, la lettre C avec une cédille et le TI. Découvrons tout d'abord les images et ensuite nous verrons celles que nous pouvons mettre dans notre maison. Première image, un magicien. Est-ce que tu entends « s » dans « magicien » Oui, donc on la met à l'intérieur. La deuxième, une sucette. On entend bien le son « s » à deux reprises. Sucette. Troisième image, une ambulance. Est-ce qu'on la garde ou pas Oui, nous la gardons. Nous entendons le son S à la fin. La quatrième, un cerf. Facile, on entend dès le début. On la garde. La suivante, un cerf-volant. On garde aussi, ça ressemble au mot cerf. Cerf-volant. Les noisettes. Ah ah Celle-ci, c'est un piège. En effet, on entend le son Z. Donc, elle ne rentre pas dans notre maison. Un sanglier. Oui, nous pouvons la garder. On entend bien le son S. Un dauphin. Enfin, non, là, on n'entend pas du tout. Je la mets de côté. Des cerises. Oui, on entend bien au début. Cerise. Une épuisette. Oh non, on n'entend pas du tout. C'est le son Z comme dans noisette. Un signe. On entend, on la garde. Le nombre, 100. On la garde aussi, on entend dès le début. Avant Dernier mot, une ceinture. Oui, nous pouvons la garder, nous entendons le son « s » au début. Et enfin, une pince. Très bien, nous la gardons aussi. Je vais te laisser une minute pour lire tous ces mots, puis nous essaierons d'aller les mettre sous les bonnes images. C'est parti Allez, j'enlève le cache et on regarde les images ensemble. Alors, premier mot, c'est celui-là. Est-ce que tu arrives à le lire C'est un citron. Il est ici. Prochain mot, on prend notre temps. Oui, c'est le mot récréation. La cour de récréation ou le temps de récréation. Troisième mot. C'est une invitation, par exemple, pour un anniversaire, pour une fête. Le mot suivant. Il s'agit d'une sucette. Je pense que c'est pas la peine de t'expliquer ce que c'est. Ensuite, ce mot-là, tu devrais le connaître maintenant. C'est le nombre 100. Et celui-ci oui c'est une ceinture le son 1, E, I, N un caleçon comme un petit short pour les garçons essentiellement avant bon dernier mot Et eh oui, on retrouve notre son en, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, l'ambulance. Et le dernier, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'était bien une limace. Bravo si tu as tout trouvé C'est le jeu du code secret est-ce que tu as bien retenu toutes les écritures de ce son C'est ce que nous allons voir. C'est parti. Et nous passons à la correction Donc, nous gardons le premier Qui chante bien s dans certains mots Le deuxième, la lettre X Elle ne fait pas partie de la graphie de ce qu'on vient de voir Le troisième, le CCD, nous le gardons Le quatrième, ah ah, c'est un piège C'était un 5, donc on ne le garde pas celui-ci Le cinquième, c'est la lettre S on va la garder puisqu'elle chante ce c'est un des premiers sons qu'on a appris ensemble numéro 6 ti de nouveau qu'on garde qui chante ce le 7 le C tout court qui chante ce aussi le 8 le C cédille qu'on garde le 9 on le barre c'est la lettre x et le 10 encore un piège, c'est le nombre 5 qui ressemble au S. Nous devions donc conserver les nombres 1, 3, 5, 6, 7, 8, un très grand nombre aujourd'hui. Le code secret se lit donc en deux étapes. D'abord, ces trois premiers chiffres, puis les trois derniers. Alors, on y va 100, nous allons observer les lettres qui suivent le C. Regardons dans Citron. Il s'agit d'un I. Dans cerise, c'est un E. Dans signe, c'est un Y. Dans sang, c'est un E. Dans citrouille, c'est un I. Dans déçu, c'est un U derrière le C cédille. Dans ça, c'est un A. Et dans balançoire, c'est un O. Alors, est-ce que tu as compris la règle Pourquoi est-ce qu'on met un C cédille Pourquoi est-ce qu'on met un C Regarde bien cette petite règle qui va t'expliquer. Devant E, I, Y, la lettre C chante ce Pour qu'elle chante ce devant un A, un O ou un U, il faudra mettre une cédille. Nous allons maintenant relire la maison de ce son, ce qui a pour mot repère un citron, une ceinture, des cerises, un signe, sang, un cerf, une citrouille, un cerf-volant, des ciseaux, un pouce une pince une ambulance une limace une sucette des pinceaux une perceuse un magicien la récréation une invitation une balançoire un caleçon Nous revoyons l'écriture de ces trois lettres qui forment les graphies du son S. Première graphie avec le C. Je pars du premier interligne, je tourne sur la gauche et je redescends. Tout simple. Pour le C cédille, même chose, je vais rajouter donc la cédille à la fin. Je tourne vers la gauche, je pars du bas du C, je descends et je tourne vers la droite ça ressemble un petit peu à un 5 en dessous pas la peine de tracer le 5 puisque la barre qui est en haut c'est en fait le bas du C pour le T et le I je monte deuxième interligne je redescends sans lever mon crayon je continue je remonte je redescends et en levant mon, mon crayon je peux faire le petit point sur le I et tracer la barre du T c'est à toi trois fois Maintenant, la graphie du mot repère, un citron. Dans ce mot, nous ne lèverons le crayon que pour le haut du son « on ». Donc, il faut mémoriser euh, dans sa tête le « c », le « i », le « t », le « r » dans un premier jet, puis le son « on » à la fin. Alors, je le trace volontairement plus gros. Donc, je monte, je redescends, je remonte, je redescends. Je trace deux ponts, un espace, je pars du haut, je tourne vers la gauche, je monte, je redescends, je remonte pour le T, je redescends, je continue, je ne m'occupe pas de la barre pour le moment, je trace ma lettre R, la petite canne, et comme je lève mon crayon pour tracer le haut, j'en profite pour ajouter la barre du T et le point sur le I. Je pars du haut, je tourne vers la gauche pour le haut, la toute petite boucle et les deux ponts à la fin pour le son. C'est à vous trois fois.